La préparation mentale en sport collectif. Bonjour, c'est Pierre, fondateur de l'Académie de la Haute Performance. J'aide les sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins en compétition, en éliminant la peur d'échouer. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir la préparation mentale en sport collectif. Mais avant cela, déjà, si tu aimes, pense à mettre un pouce bleu là et à t'abonner sur la petite cloche pour pouvoir recevoir par email. Les notifications bah, des nouvelles vidéos donc maintenant la préparation mentale en sport collectif c'est une question qui revient souvent pierre en sport collectif bah, comment on fait tout simplement pour amener un groupe vers une mission et c'est vraiment important déjà de voir là on va voir quelque chose que tu as peut-être jamais entendu euh, ailleurs qu'ici mais tu vas voir que ça va bien au delà des outils de communication des fois on va chercher des outils de communication mais c'est pas la bonne solution pourquoi parce que faut voir le groupe comme une molécule ok comme une molécule et en fait vu que nous on est des êtres humains et je le répète souvent si as l'habitude de suivre tu peux souvent l'entendre que l'important n'est pas ce qu'on fait mais qui on devient et que chaque opportunité qu'on va avoir à l'extérieur chaque challenge extérieur une opportunité pour nous de développer une partie de nous mêmes et en fait ce qui se passe en, en sport collectif par exemple je vais te vais le donner à travers un exemple comme ça tu vas bien comprendre j'avais valentin qui était en basket du cours national au niveau basket, et bah, à chaque fois, quand il arrivait au panier, tout simplement, eh bien, parfois, il hésitait entre tirer et passer la balle. Et du coup, je lui demande, OK. Donc, il avait, il avait déjà essayé euh, plein de choses, euh, méditation, sophrologie, bref, tout ce qui se fait de manière classique, mais il sentait qu'il était bridé encore. Et donc, je lui demande, quel est le joueur, un joueur de ton équipe qui t'énerve le plus Mais il me dit, ah bah c'est un tel. OK, pourquoi Parce que je trouve égoïste. OK tu le trouves égoïste et donc c'est important pour toi d'être altruiste et penser à l'équipe. Oui, c'est ça. Okay. Et donc, c'est-à-dire que Valentin n'acceptait pas la partie égoïste en lui et donc quand il devait tirer et, ben, et qu'il doutait s'il pouvait marquer ou euh, passer la balle et faire marquer quelqu'un d'autre, ben, il avait tendance inconsciemment à passer la balle parce qu'il avait peur, de s'il tire et s'il loupe, d'être perçu comme quelqu'un d'égoïste. Et ça on peut le voir aussi en rugby, en rugby par exemple, j'avais eu aussi avec, avec une sportive donc, qui percevait une de ses... Euh, donc elle qui était humble et qui pas assez prendre sa place, des fois elle, elle avait envie de s'autoriser à, à tout donner tout simplement, mais euh, bah, elle sentait qu'elle était bridée, elle ne s'autorisait pas. Pourquoi Parce qu'elle n'avait pas accepté la partie qui peut être perçue par l'extérieur comme arrogante et pour elle c'était important d'être humble. Et donc être perçue comme arrogante, c'était insupportable. Et du coup, autour, euh, dans son équipe, je lui dis Qui t'énerve le plus Ah bah elle, quel est le trait de caractère qui te dérange le plus euh, Celle-ci, pourquoi Parce qu'elle, elle est arrogante. Ok. Et du coup, donc elle, elle s'autorisait pas à, à être perçue comme ça, tout simplement. Et quand tu fais ça, quand tu vas voir que tous les gens à l'extérieur et les traits de caractère qui t'énervent autour de toi sont ceux que tu, pas, tu ne t'es pas autorisé à développer toi, et eh bien, finalement, tu vas toujours être bridé, tu vas toujours dire que, ah, mais l'autre, il est comme ça, c'est pas bien, et donc tu vas pas voir que toi, c'est juste, l'autre est juste là pour te donner un signal que ce trait de caractère-là, c'est important que tu t'autorises à le développer toi-même. Et c'est comme ça qu'on va avoir une équipe, du coup, qui va avoir de moins en moins d'extrêmes entre des personnes qui sont vraiment égoïstes ou arrogantes ou qui se la pètent et d'autres qui sont plus euh, bah, qui sont plus cachées, qui causent qu pas se montrer, etc. Et plus on va apprendre à dépolariser une équipe, et eh bien plus l'énergie du groupe va se rapprocher on aura de moins en moins d'extrêmes, et plus la cellule entre guillemets ou la molécule va être solide et densifiée pour aller euh, bah, vers l'objectif parce qu'on sait que finalement ce qu'on juge chez l'autre c'est juste quelque chose qu'on n'a pas appris à aimer et accepter chez nous sous une autre forme alors je sais que cette vidéo peut être challengeante je sais que tu peux dire non mais c'est faux moi je suis pas du tout comme ça et pour autant si je t'avais juste deux heures en dépolarisation tu verrais que tu finirais en disant, waouh, wow, en fait, l'autre encore, eux il est comme ça. Moi, ça me permet juste d'accepter cette partie-là de moi. Et tu verrais, il y a totalement les rapports qui changent avec l'autre. Il y a des relations beaucoup plus hein, saines. Et bah, finalement, on accepte l'autre comme il est. On s'accepte comme on est. Et c'est beaucoup plus facile pour avancer et performer dans le bien-être. Parce que à l'Académie de la Performance, OK, on est des performeurs. OK, on est des sportifs ou des entrepreneurs au service de sportifs et des entrepreneurs. Et on cherche la performance extérieure, mais en même temps sans négliger la performance intérieure qui est bah, des, des, des êtres humains, des hommes, des femmes accomplis et épanouis également. Donc maintenant, si tu as envie d'aller plus loin, si cette vidéo t'a plu, déjà tu peux la partager autour de toi sans t'invite de la partager, de liker, de commenter, aussi me dire ton, ton avis sur cette vidéo où sûrement c'est peut-être la première fois que tu entends ça. Et bah, tout simplement, si tu as envie d'aller plus loin, regarde. Regarde, tu as un e-book où je décris tout ça avec ce qui s'est passé, c'est offert. Tu as une webconférence aussi où je vais beaucoup plus loin que dans cette vidéo. Et également, si tu as envie de gagner encore plus de temps. Bah, tu prends un appel qui est offert. Le premier rappel avec nous est offert pour voir où tu en es aujourd'hui, où tu as envie d'aller, quels sont les points qui sont polarisés chez toi et comment on peut t'aider à simplement être toi-même et tout déchirer en n'en ayant rien à faire de rien à faire de ce que les autres peuvent penser, et être juste toi-même. Et rappelle-toi enfin, l'important n'est pas ce que tu fais, mais qui tu deviens. Et je te dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao